une affaire de harcèlement scolaire qui nous a évidemment tous frappé Cet adolescent de 13 ans qui a mis fin à ses jours Et ça n'est pas le problème. Qu'est-ce que tu fais là Arrête de faire l'innocent Tu crois que je te vois pas Je vais faire couler ton sang T'es noyé, t'es baisé, déconne pas avec ça Je suis passé devant toi, fallait baisser les yeux devant moi Même si tu t'entailles, moi je continue ma vie Même si moi je me taille, t'inquiète pas j'entrais tes nuits Moi j'en ai rien à foutre que tu finisses sans bas J'ai pas que ça à foutre de devoir m'occuper de ça dans la tristesse et la panique Je pense de pas pouvoir lutter, résister à cette tyrannie Je m'en veux pour ma lâcheté, pour ma faiblesse Je passe de la colère aux larmes, je me plonge dans le stress Passer des jours et des nuits enfermés dans le désespoir Ma vie avant tout ça n'était qu'une illusion, un miroir Je me revois encore dormir paisiblement sous cette douleur Ma vie n'est qu'un cadre brisé comme ma joie et mon cœur Je suis rongé par la haine et mes émotions négatives Moi j'extériorise ma haine et puis je me nourris de ta peine je suis sous terre, trop loin du paradis. Ouais toi t'es en bas de l'échelle, j'entends que le diable t'appelle. Une fois le moment passé, j'en ai peur, je vais me venger. Tu te de ce que je te fais, mais moi tout ce que tu m'as fait subir. Je crois que tous mes soucis, tous mes problèmes vont se régler. Toi et tes mensonges, je vous aimerai que je vous fasse mourir. Tu te sens plus égaré, c'est bon, ça y est, tu t'es rebellé. Moi j'ai pas peur de te regarder, je passe entre les mailles du filet, je suis dans l'angoisse peur de tes. J'ai perdu ma place, comme dans une impasse devant toi Je bloque, je vois ma vie qui s'efface Enfin le masque tombe, c'est bon, je dois défouler ma rage Je suis satisfait quand je lis la peur sur ton visage C'est terminé maintenant, tu n'as plus qu'à t'en remettre à ton sort Cette histoire se terminera sur ton échec et ta mort